Bonjour les amis, heureux de vous revoir, vous avez assisté un petit peu à mes dernières aventures dans les épisodes précédents où j'étais avec ma cousine Lauriana où on est allé en conférence, à Paris, un petit peu partout et euh, je voulais en profiter pour partager avec vous un moment, euh, un moment euh, exceptionnel et euh, intime. C'est que... Je me suis dit, tant qu'à faire, euh, pour, euh, pour me faire plaisir et à la famille, parce que ça faisait longtemps que, que je n'ai pas vu ma famille, vous savez, il y a des moments dans la vie où on, on ne prend pas le temps de voir sa famille. Eh bien, je me suis dit, je la raccompagne à la maison et j'en profite pour appeler une autre cousine qui, elle, a rassemblé le reste de la famille qui se trouve en Provence. On est ici dans le Vaucluse, au pied du mont Ventoux. Il fait très très beau. Et euh, justement, c'est occasion aujourd'hui de pouvoir se retrouver en famille. Et donc, il y a une cousine qui a rassemblé ici. Les cousins, les cousines, faites un petit coucou à la caméra, faites-moi un plaisir. Voilà, comme ça, comme ça, on voit enfin ma famille, parce que je parle toujours du monde entier, sauf de ma famille, et je voulais juste dire que j'adore ma famille, voilà, et je vous la présente, regardez comme ils sont mignons, regardez, ça, ça, c'est ma cousine préférée, enfin, quand j'étais jeune, plus maintenant, euh, non, je rigole. Non, mais... Allez, bravo Voilà, voilà, maintenant, vous voyez, alors ça, ce sont les histoires de famille en direct. Hein, comme dans toutes les familles, il y, y a des gens qui, euh, qui sont plus jaloux que d'autres, voilà, on s'aime. Hein. Elle aussi, je l'aime bien, Là, celle ah, là, que vous voyez là. Elle lui aussi, je l'aime bien. fait, enfin, je les aime tous, voilà, c'est ça, je les aime tous. Ah, mais t'étais caché. voilà, mais étais voilà là, là, je vous la présente. Un cœur à prendre, là, il y a un cœur à prendre, voilà. ça part, ça ah, part. Ah. Voilà, voilà, donc, Cathy et Nathalie, cœur à prendre. Donc, mettez en message si, si ces dames vous intéressent. Ce sont... Non, mais Donc est vous est comprenez que... Nous avons à peine, à peine carotan. À peine, à peine, à peine. Non mais elle, elle va tout nous casser là. Non, mais casse-toi <rire> pas. Donc vous voyez, vous voyez, chers amis, l'humour ça fait partie de la famille. Oui, oui, oui, On est heureux de se retrouver. Bon, ah oui, très ça, bien. ça fait du bien. Il fait super beau. Elle a fait oui. la pizza. Hein, famille sicilienne, c'est pas bien. <rire> hein. Nous savons tout faire à manger, <rire> tout ne que tout, nous avons besoin quand même d'un homme. et on sait le faire aussi avec un homme. Mais on, on sait tout faire aussi avec des hommes. On s'occupe très, très très très bien. Il n'y a pas eu de texte. Hein. Tout ça c'est mais... improvisé chers amis. Oui, oui, non mais ça s'enregistre. Là ça va passer sur internet. Là. Euh, je, je peux même faire mieux. On pourrait même faire un périscope en direct. Non, non mais là je vais me cucher. Hein. <rire> Voilà chers amis, ne négligez pas la famille La famille c'est toujours des moments privilégiés Et surtout quand elle est folle comme celle-là C'est toujours très agréable Mais c'est une bonne folie Simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis Ciao ciao